Hey, hey, hey Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, aujourd'hui, je vais bien. Euh, si c'est la première fois que tu arrives sur la chaîne GLB, bah je t'invite à t'abonner. Euh, <rire> et euh, à laisser un commentaire un petit coucou. À liker si la vidéo te plaît, si le contenu t'intéresse. Euh, je ne sais pas si je me suis présentée et si j'ai dit mon prénom, mais moi, je m'appelle Caroline. Voilà, voilà, euh, on se retrouve tout de suite après le générique. Alors la vidéo, la vidéo aujourd'hui, euh, bon t'as vu le titre, je vais pas parler vraiment du parler en langue, mais en fait c'était il y a deux jours ou trois jours, euh, je lisais euh, un passage de la Bible, donc du roman culte matinal et euh, j'étais tombée sur euh, ce passage, c'était 1 Corinthiens euh, 14, peut-être euh, beaucoup parmi vous connaissent déjà, euh, moi bah, c'est la première fois que je le lisais. Ou peut-être que j'avais déjà lu, mais que ça ne m'avait pas encore « dans la tête comme ça. Directement verset 1. Rechercher l'amour, aspirer aussi au don spirituel, mais surtout à celui de la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit des mystères. Celui qui prophétise au contraire. Parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les... J'ai remarqué souvent dans les églises, on fait beaucoup d'appels euh, pour le parler en langue. On fait beaucoup d'appels, on prêche beaucoup le parler en langue. Mais les gars, on prêche par la prophétie. Et moi, s'il y a un truc, un truc que j'aimerais tellement, c'est la prophétie. Pouvoir parler à quelqu'un, et quand tu parles à la personne, paf, ça, ça va direct, direct, tu ne nous doutes pas frère, ça va direct. Ça touche direct son cœur parce que c'est tellement tangible, c'est tellement quelque chose que la personne est en train de vivre. En fait, à un moment de ma vie, moi, je me disais que la prophétie, c'était réservé à, à une certaine élite, okay? à certaines personnes, certaines personnes qui, qui avaient vraiment reçu ça. Fin. Mais non, parce que là, il dit aspirer aspiré à ça. Donc, ça veut dire que c'est accessible à tout le monde. Voilà, en gros, c'est il a résumé. Tout. En fait, je vais qu'à vous lire ça et faire une vidéo au lieu de parler comme j'ai parlé. Mais je n'ai même pas beaucoup parlé, n'est-ce pas et euh, du coup, voilà, c'était ça que je voulais partager avec vous. Euh, J'espère que la vidéo bah, vous aura plu. Ne dites pas à me dire ce que tu en penses, toi, également. Euh, la prophétie, est-ce que c'est un don euh, que tu que aimerais tellement avoir? Si c'est le cas, il bah, faut le demander à Dieu, il faut prier pour pouvoir euh, l'avoir. Mais il ne faut pas aussi l'avoir pour connaître la vie des gens, hein? c'est pas ça. <rire> le don de prophétie, c'est quelque chose que... Je pense qu'il faut vraiment qu'on qu se penche dessus, qu'on réfléchit sur ça, le parler en langue également. La vidéo va s'arrêter là et je t'invite vraiment à lire ce passage en Corée 5, 14 et puis à réfléchir dessus, euh, à dire en commentaire euh, bah, ce que tu en penses. Est-ce que tu es d'accord avec moi que c'est un ton euh, qu'on doit vraiment réfléchir dessus puis aspirer à l'avoir euh, Voilà, je t'attends en commentaire. On peut discuter en hein? bas, d'accord N'hésite pas à mettre un petit like aussi pour m'encourager. Je te souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée. Euh, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye, bye bye. <rire>